Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Après la vidéo du féticheur d'hier, panique totalement dans la cité. Mamadi Doumbouya qui vient de limoger son directeur de service de renseignement. Je vous ai dit que actuellement, ça ne va pas du tout. Trop de mouvements ça dit panique. Mamadi, tu n'auras pas la paix du cœur, Mamadi Doumbouya. Tu n'auras pas la, la paix du cœur. Tu es paniqué. Tu es paniqué, Mamadi. Moi, je ne fais même pas allusion au truc du marabout. Toi, tu dois partir. Non, tu n'es pas bien pour ce pays-là. Tu as déshonoré l'armée guinéenne nos élites. Tu as humilié nos élites, maman dit. Pourtant, toi, tu n'es qu'un fou rien. Tu dois partir. Vous savez, je vous avais dit, le bandit, actuellement, il ne dort plus. Il ne dort plus maintenant. C'est son directeur de, de renseignement militaire qui, qui l'imoge. Parce que... <rire> Maman dit, Anka Fouillena, depuis le départ, Ibrahak Bontakoma, Ibrahak Bontakoma, il était en Toi, tu n'as même pas de promotion dans l'armée. Et puis, Ikafani, tu es têtu en plus. Tu es orgueilleux. Toi, tu n'as même pas de promotion dans l'armée. Tu n'as rien foutu pour cette armée guinéenne. Regarde au Burkina. Le même procureur qui était au temps de... Père à son âme, Ibeka. Mais toi, Hein? Vous savez, <rire> ça dit quand le Guinée aujourd'hui, tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué de ces bandit-là. Même quand il y a un tir quelque part, les gens disent Hein? Eh, quand la face que cela soit eh, le dernier jour du bandit. Maman dit Il a coupé Actuellement, là, quand les gens entendent des tirs seulement, paf! Tout le monde est pressé. Ben! Du jamais vu dans l'histoire. Du jamais vu dans l'histoire de la Guinée. Quand tu pensais que tu as eu l'argent, tu as volé, tes amis ont volé, mais tu n'as pas la paix du cœur. Mamadi. Il m'a Mama fait. Regardez le corps de Mamadi. On dirait quelqu'un qui travaille dans VC. Le Regardez les poignets de Mamadi. Son teint. À Kossoni. Mamadi, il fallait à Alors, quelqu'un qui ne dort pas. On dirait quelqu'un qui fait fétichisme chaque fois. Et regardez les images de Mamadi. Vous allez comprendre que non, Wallah, il fait pitié. Il ne dort plus. Mamadi ne dort plus. Il ne dort plus. Attendez. Parce que moi-même, j'avais vu ça la dernière fois. Wallah, le type, il me faisait pitié. Hein? Quand j'ai vu... Où est cette photo-là même? Je cherche une de ces photos. J'avais vu ses poignets. Vous savez, la dernière fois, c'est moi qui avait dit il n'a qu'à se laver avec les savons là. Au moins, s'il avait tellement de boutons, ces boutons sont un papa. C'est parti. Mais il faut, rega... il faut regarder les poignets de Mamadi. Wallah, ça fait pitié. De Dadisba. Je ne sais pas qu'on a. Tous ceux-ci ont fait des formations plus que toi, Mamadi. Mais quand tu voyais Père son âme, je ne sais À l'autre là, Feu général, ça n'a Mais Ibrilé Bro, Ibril Mafenana, Ifari Kosoni. Il fallait que Kossoni m'a dit: Non, non, non, non, non, non. Tu vas demander déjà qu'il est militaire. Il n'a pas été plus militaire que Lansana Conté. Il n'a pas été plus militaire que Dadis. Il n'a pas été plus militaire que. Je ne sais qu'on a On a vu des, des légionnaires, mais parce il ne dort plus. Maraboutage. Maraboutage. Tu viens de limoger ton. ton directeur de. de Ici même, on voit un peu. Regardez regardez les poignets de Mamadi. Ouais non, Mamadi, Wallah, il m'a slani, hein? Regardez son visage. Et regardez son visage. Il te sur là, tu ne peux pas avoir la tranquillité. Mamadi, regarde le 5 septembre. Moi, mon visage, Et Anita, celui qui a la peur du cœur. Ouais bon, regardez, hein? Regardez, quand je vous dis, Mamadi, fait pitié, hein? Regardez la main de Mamadi. Hein? Regardez pour Paul, Paul Kagame, hein? aussi, militain, hein? Regardez pour Paul Kagame. Lui aussi, il était militaire, chef de guerre. Regarde pour Paul Kagame, comment c'est joli. Regarde pour Paul Kagame. Il te fausse là. On te dit qu'il faut te laver avec médicaments. Mais tu vas partir. Parce que tu ne te laves pas, mamadi. Wallah, il est Regarde. Tu ne te laves pas, mama, dit. Parce que le fétichisme, ça, ça, tu crois. Mais Anou Lani, alala, il est là. Wallah, il Hein? Regarde-moi, lui là, comme Mamadi est un vrai, un légionnaire. Regardez-moi, un légionnaire, co, son parcours. Toi, tu parles d'un légionnaire. Un légionnaire est un, est un quoi Un mercenaire. Ma a dit à quelle formation Grâce au temps du président Fakonde, même le diplôme, le diplôme qu'on lui a donné pour aller faire sa formation d'officier, Sa partenaire Le jeune qui est aujourd'hui en prison pour dire qu'il avait tiré dans un maquis à Farana, tout ça c'était monté. Idiamine. C'est le diplôme du jeune Bari qu'ils ont pris pour donner à Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, quoi dans la tête Tu me parles de formation. Celui qui l'a fait, c'est Idi Amin. Il n'avait pas eu le concours. S'il devait partir, c'était au Gabon. Mais le jeune Bari, aujourd'hui, il est dans des problèmes aujourd'hui. Lui, il est dans des problèmes aujourd'hui. Ce dernier était à Kidal. Ce dernier est parti à Kidal. Il est revenu parce qu'ils ont peur du jeune. Ils ont créé des problèmes. Ce dernier est condamné pour une année Mais ils ne vont jamais le libérer Comme ils sont en train de faire avec euh, le colonel Mamadou, ba, euh, euh, Mamadou Mamadou Alpha Le porte-parole de la gendarmerie là Vous allez me parler d'un vaurien Comme Mamadou Doumbouya Quelqu'un qui a été viré de la Légion Tu me parles de quoi il a un parcours Quelqu'un qui a été viré sur le mois. Il a eu quel grade en tant que légionnaire Il a un parcours. Quel parcours Il a été viré de la Légion française ce bandit de Mamadi Doumbouya, de quoi vous allez parler Il a quel parcours Tout ce qu'il a eu, c'est grâce au pouvoir de président Alfa La manipulation de Idi Amin. Et vous allez nous parler que lui, par rapport à nos officiers, les militaires qui se trouvent là Des vagabonds comme ça, là, des bonariens, vous venez, il a quoi Il a quelle formation Vous n'avez pas vu ces photos À part soulever les bagages des, des, des, des, des, des légionnaires, qu'est-ce que Mamadi a fait Tout ce qu'il faisait, c'est son physique. D'abord, la légion, les premiers critères, c'est le physique. Mamadi, Alouani, tu es ils l'ont pris. Kataka Blanco. Ils, ont ils ont mort, par rapport au général Sekouba Konate, les dadis là. Hein? Toutes ces personnes dans l'armée, les Philippe Magas, même les Sadibas qui sont là. là. Tu vas comparer ces gens là. Si ce n'est pas, si pas la peur de l'armée guinéenne, comment on peut accepter un, un, un bandit comme Mamadi Dumbuya à la tête Il fait le coup. On dirait que l'armée n'est pas organisée. Et vous faites allégeance à ce bandit. Au lieu de le mater ce jour-là, vous avez eu peur. Aujourd'hui, là, il a fini avec vous. Regardez au Burkina ce qu'Ibrahim a fait. Il n'a pas tiré sur sa euh, Damimba. Hey, l'armée, c'est le courage. Tumba tumba là. Il y a plusieurs tumba, Mais il faut avoir le cœur seulement. Alia, Alia, il y a plusieurs alias. Il faut avoir le cœur seulement. Regardez au Soudan. Le grand général et puis l'autre. C'est-à-dire, il faut décider. Quand tu es déterminé là, personne ne peut t'arrêter. Jusqu'à présent, l'armée n'a pas encore décidé. Les 16 000 militaires là, de y a quelle promotion dedans -à? à part la manipulation, c'est comme Idi Amin. Un rusé, sinon un vaurien comme Idi Amin aussi. Montrez-moi une fois-ci, Idi Amin, il a été commandant d'unité. De toute façon, tous les autres jeunes âmes, là ont été des commandants d'unité. Montrez-nous si Idi Amin a été pareil. Ce sont des gens des de manipulateurs, des rusés. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec l'armée aujourd'hui. Ils ont pris l'armée comme, je ne sais pas, euh, société de gardiennage. Ce n'est plus l'armée républicaine. Hein. C'est devenu l'armée d'Idi de Amin et de Mamadi Doumbouya. Ils font ce qu'ils veulent de l'armée guinéenne. Asseyez-vous. la Wallah, M'braf mais vous avez peur. Selon là est. Combien de vos amis sont partis Combien de vos amis sont partis Djamana Lui, il a peur aujourd'hui. Je vous ai dit, le coup d'état, c'était un instinct de survie. Wallah, si c'était pour la démocratie Mamadi Doumbouya ne serait pas impalable aujourd'hui Avec Kunduno Il ne serait pas impalable aujourd'hui avec Elaseludale Il ne serait pas impalable avec les, les Sidiatouré Mamadi a fait le coup d'état Parce que oui, il est narco Idiamine est narco Bala Samoura est narco Amara est narco Tous les autres là, on les a trompés Les autres là eux, Comme les Sadiba là C'est des, des, des officiers Qu'on a trompés L'ethnie. Oh, Asseyez-vous, le président Fakoné est condamné. Il ne va pas faire 90 jours. C'est fini. quand si on s'assoit, nous les officiers malinqués, ce qui est arrivé en 83, c'est ce qui va arriver. Voici, voici pourquoi beaucoup d'officiers malinqués sont tombés dans le piège des bandits. Et aujourd'hui, ils sont tous dans le regret. On les a tous virés. Plus de 200 officiers. C'est très bien fait pour vous. Parce que je vous avais prévenu. Allemagne aille. Comme on m'a dit, on a noté à la pouvoir d'ennemi. Il suffit qu'un groupe aujourd'hui, là, je vous ai dit, Wallah, vous n'avez même pas besoin d'aller au palais Mohamed V. Ça va être comme au Burkina. Vous voyez aujourd'hui, Ibrahim, personne ne joue avec Ibrahim Traoré. Parce que c'est le chouchou du peuple burkinabé. C'est le chouchou. Même quand il y a tir, le peuple sort pour défendre Ibrahim. Mais personne, les gens sont fatigués. Allô Allô Allô, Ça va, je suis en direct là. Je suis en direct à Moukani. Donc, euh, le cas de Ibrahim, aujourd'hui en Guinée, personne ne veut. C'est-à-dire, vous prenez 10 Guinéens aujourd'hui, 10 Guinéens, il y a 9 qui ne veulent plus de ce bandit là aujourd'hui. Vous prenez 10 Guinéens, 9 ne veulent plus de ce Mamadi Doumbouya. Guinée Baratoro Makiti, demandez les mamans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles disent? Alpha Kondéra hein? tant à Mounaikigo. Alpha Kondéra tant à Mounaikigo. C'est ce que. Qu'est-ce qu'elles peuvent dire de plus? Mais les journalistes malhonnêtes là, elles vont ils ne vont pas aller dire ça. Allez y au marché aujourd'hui. Demandez à nos mamans là. Vous demandez est ce que le temps de Doumbouya est le temps de Alpha Condé? C'est ça. On doit comparer les temps des présidents. Mais un bandit comme Mamadi Doumbouya, regardez aujourd'hui la situation du pays. D'habitude, quand il y a fête, un pays musulman comme la Guinée, c'est un pays laïque, mais la majorité est des musulmans. Mais vous avez vu, même le poulet seulement, rien. à cause de ce bandit qui est venu mettre le pays à terre. Et il ne compte que si Simandou l'a évadé. Mamadi, ou à la terre tu ne comptes que sur Simandou. Simandou est bloqué aujourd'hui. Qui va prendre 500 millions de dollars Simandou était engagé. 11 700 Guinéens étaient en train de travailler. La Guinée devait gagner combien 15 milliards. Vous êtes venu faire propagande. parler prendre, je ne sais pas, le journaliste, ce faux journaliste-là. Alain Foucault. Alain Faux. Alain Foucault. Vous, vous êtes allé le prendre. Louer des jets privés, Lui donner de l'argent. Pour dénigrer les contrats signé par le président Fakonde. Est-ce que Simandou vous avez dépassé les 15 milliards encore Mais aujourd'hui vous êtes bloqué aujourd'hui, 500 millions. Qui va donner à des bandits comme vous autant, autant de là sont à compter à son âme. Ils ont signé le contrat de Simandou. Le président Facondé, président élu, il est venu. Il a renégocié encore, il a annulé tout parce qu'il est légitime. Tout ce que vous êtes en train de faire là, on va renégocier après. Bande de bandits de narcos. vous êtes en train de bailler nos richesses comme ça. Des voleurs. Après, c'est pour traiter, je ne sais pas, nos cartes de quoi. Bon. Regardez encore euh, Charles Wright. Il paraît que le bandit Mamadi Doumbouya voulait gracier les phonicémangues et consorts. Voici ce malhonnête. Sinon, au Mali, c'est le même procureur qui est là-bas. Lui, il n'a même pas euh, mis comme ministre. C'est seulement en Guinée, où on peut voir de telles bêtises. Des fanfarons comme Charlouraït comme ministre. Si ce n'est pas qu'en Guinée, quelqu'un comme Charlouraï, qui peut le nommer? Il n'est ni le procureur aujourd'hui, mais il fait tout ça aujourd'hui. Des bons bonariens pareils. Qu'ils non, que n'ont pas encore condamné. Quand Mamadi est venu faire le coup d'État, la justice là, il n'a pas libéré les gens. Il y a des gens qui étaient condamnés. Hein Il y a des gens qui étaient condamnés. Bande de malhonnêtes que vous êtes. Et en chalouraient. Pensez que tout ce que vous êtes en train de faire là, Mamadi Tounara, Mamadi on va vous entendre ici. Sinon, au Mali, Asmiu Goïta n'a pas enlevé le procureur. Il n'a même pas trop dérangé la justice. Même des, des activistes pro Pro... Asmiu, on les met en prison. Des artistes, on les met en prison. Touré au Mali, demandez. Même des gens proches de Asmiu, il les met en prison. Là, même si on dit c'est manipulé là, mais les gens diront que non. Que Touré fait son travail. Mais toi, tu es venu. Monsieur l'enregistreur. Il a enregistré M. Sidindiaï. Pour avoir son poste. Ce malhonnête. Qui vous dit qu'il y a la loi dans ce pays-là S'il y avait la loi, maman dit, le bandit avait, allait faire le coup d'État. Chalouraï, de quelle loi tu parles De quelle procédure tu parles Le bandit qui allait tuer là, de quelle loi tu parles Il y a, il y a la loi dans ce pays C'est la loi du plus fort Le bandit a pris le dessus, c'est tout De quelle loi vous parlez Chalouraï, de quelle loi vous parlez ah, Les gens doivent être condamnés. Et Mamadi, quel est son sort D'avoir pris les âmes, trahi son bienfaiteur. Pourtant, il avait prêté serment. Juré qu'il n'allait pas trahi. Et tu viens te flanquer pour nous dire que non, les phoniques mangués, oui, oui, oui. Quand ceux-ci, là, ils étaient en prison, quand Mamadi est venu, là, uh -huh, vous vous êtes référé à test Bande de malhonnêtes que vous êtes seulement des bandits réunis. Si ce n'est pas dit des vauriens comme vous, Charles Wright, est-ce que vous vous méritez d'être ministre dans un pays normal Des fanfarons réunis seulement. Mais Agnouama seulement. M'raffa l'ignorant. <rire> Wallah, ça va, chauffer. ça va chauffer, mais ça va péter. Et vous allez tout perdre. Non, là, vous allez tout perdre. Ça va chauffer. Demandez les gens. Ceux qui parlent, à, ah, rêve, rêve, rêve. Demandez très bien. Demandez très bien. Ceux qui sont ceux-là, ceux qui prient beaucoup, ceux qu'ils ont vu là, allez-y demander. Moi, je ne parle pas de ces, de ces féticheurs-là qui font bruit là. Non, non, non. Ceux qui font bruit là, non. Eux, c'est les chercheurs de clients seulement. Sinon, demandez les personnes pieux, ceux qui prient Allah. Nuit et jour, ceux qu'ils ont vu l'avenir de ce pays-là. Ils vont vous dire, eux-là, ils ne font pas bruit. Mais eux, ils prient. Djamana la eux, ils prient pour dire ce qui est bon pour l'intérêt de la nation, qu'elle fasse cela. Mais personne ne prie pour le malheur. Parce que quand tu es dans le bateau, tu ne vas pas prier que le pilote ou le capitaine coule. Parce que c'est le bateau qui va couler. Comme Al C'est plus fort que lui. Ako je vais me poser la question, vous qui êtes en Guinée, actuellement là, qu'est-ce qui va dans le pays Dites-nous. Si ce n'est pas pour se flanquer sur les chantiers du président Condé, on dirait que c'est lui qui est monté dans l'avion pour aller. Je n'ai pas vu plus peureux que le bandit là. Vous avez vu l'affaire de Oumoura Depuis qu'on avait dit qu'il va partir là. Le bandit là, il a eu le courage d'aller faire Oumoura. Le bandit, l'affaire de Kankan, lorsqu'il était à Zérokoulé, il a osé partir. Le bandit, l'inauguration, eh, eh, c'est-à-dire la pose de pierre du pont de Tanene, depuis qu'on a annoncé. Mamadi sait dans quoi il est. Il sait dans quoi, c'est pourquoi il a, il a limogé aujourd'hui son directeur de service, euh, euh, son directeur de renseignement militaire. Parce qu'il sait dans quoi il est. Il ne tient rien du tout. Il ne tient rien. Tu te fatigues. Tu as limogé le monsieur pour rien. Combien, combien de décrets tu as fait, Mamadi? Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Une transition seulement. Il vient, il, il est en train de humilier nos élites. Des gens qui ne sont reprochés pour rien. On prend des tatakourous, on les met au directeur de je ne sais pas de quoi, directeur général. Ni mamadité. Un tonneau vide comme ça. Là. Et puis ils sont orgueilleux dans ça. Vous, vous n'avez même pas de diplôme, pas de niveau. Des rien comme ça, pas de recyclage, des ordures comme vous. Vous, vous méritez d'être à la tête de ce pays. Vous êtes en train de humilier tout le monde. Des bandits réunis gangsters. Loup. Moi, je pensais que le sac de riz allait être aujourd'hui 1500. Le carburant allait être aujourd'hui 8000. Et On allait avoir plus de travailleurs. Regardez Ibrahim Traoré au Burkina. Lui, il est en train de recruter, donner de l'emploi. Mais des bandits à col blanc, à part voler seulement, qu'est-ce qu'il sait faire Qu'est-ce qui va aujourd'hui dans le pays Vous allez dire, ah oui, mettons, enfin, mettons le président Condé de côté. Parce que d'autres sont animés de haine. La vérité, là, ils n'aiment pas. Mettons le présent, par qu'on est de côté. Depuis l'arrivée des bandis, là, qu'est-ce qu'ils ont pu changer Dites-nous, condition de vie des Guinéens, quel est le changement que oui Ah non, les Guinéens, on va dire... On a dit... On a dit qu'on a dit qu'il drogue. Il faut Il faut madame... Madame... Euh... Madame Bala Samoura, toi il faut te coucher en France là-bas. Madame Doumbouya, toi aussi couche-toi là-bas. Les, les femmes de Idi Amin couchez-vous. Ne venez pas, hein. Moussa Moïse aussi, elle aussi, sa femme est couchée aussi en France. Al Kanafalou Tchelou Nyenede, Kuinouka quitte. Nan la make veufe, Alia Fokonete. Le jour que ça là, ça va péter là. Vos maris là, nal le C'est que non. Allez à ne dites pas à vos maris hein, de quitter. C'est vous qui... Bon, vous n'allez pas perdre. Parce que l'argent qu'ils sont en train de voler aujourd'hui, ils sont en train d'acheter des maisons pour vous. <rire> Une femme, quand tu as tout, tu gagnes un mari cadeau. Hein. Tu gagnes un mari cadeau. Donc, euh, ne dites pas, si vous les aimez réellement, dites-les de, de, de, de quitter. Parce qu'actuellement, vous, vous n'êtes pas au pays. Mais la situation du pays aujourd'hui, de l'indépendance jusqu'à nos jours, c'est du jamais vu. Vous avez vu les fêtes là Vous avez vu les fêtes là, comment c'était Les travailleurs aujourd'hui, ça pleure. Il y a des travailleurs qui ne peuvent même pas aller aujourd'hui. Quitter à Anta pour aller. Le, le transport, son salaire, c'est combien Un million et quelques. Toi, tu vas payer combien pour aller en ville Tu dois manger. D'autres aujourd'hui ne peuvent pas se présenter au, au service. D'ailleurs, même, il n'y a rien. Il n'y a pas d'activité. Toi, tu vas payer le transport chaque jour. Aller-retour, tu dois manger Le matin. À midi, tu vas enlever la, la, la dépense. Tu es marié. Qu'est-ce que tu peux faire à cause de ces bandits la canateka boit présent facondément. Kaboua présent facondément t'es tout dans Fantel officiellement Balilou. Mande un la guinée jour nous basolou, bas solo quoi nous lui a lui dit ça que la capitaine présente facondément. Dans Fantel Vous allez faire votre connerie là maintenant. Où est le changement que vous avez apporté Hein donc, euh, la famille, je vais vous laisser. Voilà. Donc, euh, pour vous dire la panique totale dans la cité, Mamadi ne dort plus. C'est pourquoi je dis Albra Mafanela, Afanela à Nyakrodia Kossoni, à Farid Kossoni, à Mamadi ne peut pas dormir trois heures. À Tessouno Lakatimi. Parce que lui-même, il sait dans quoi il est. Il ne peut pas convaincre. Et le Fouta, paix à l'âme de Sandoua. Il se servait de sans Sandoua. <rire> Mais quand tu perds, elle a sans loi. Le dit fils du Fouta, tu es parti là-bas. Malheur. Je vous ai dit. Il ne faut même pas aller au Fouta. Parce que les ethnos, là, quand j'ai dit ça, ils n'ont pas compris. Fouta, c'est chez nous. Fouta, c'est une partie de la Guinée. J'ai dit, dit, il y a plus même de mosquées même que d'écoles. Que les gens ne font que prier Allah, Dieu, Dieu, Dieu là-bas. Vous avez vu le pouvoir du président Fakonde Ils ont prié tellement que. Ils étaient devenus politiques pour que le pouvoir tombe. Wallah, Allah a exaucé leur vœux. Doumbia n'est pas béni. Dit. Dieu, parce qu'eux, ils n'ont pas dit ce qui est bon pour le pays. Ils ont prié, ils ont pris Fatia contre le pouvoir pour que ça tombe. Ah c'est Mais le candidat de, de leur choix, El Asseloudal, aussi, est tombé dans le bateau. On dirait le coup d'État là, ce n'était pas le président Fakonde seul. Pour, pour El Asseloudal, c'est pire que pour le président Alpha Au moins, ça, m'a Mafanko, pour les obsèques de la femme du président au moins il y avait un domicile mais Elaseldalle aujourd'hui on va dire où vous avez vu donc le malheur le coup d'état c'était contre tout le monde les guinéens n'ont pas compris coup d'état contre Sidia coup d'état contre elle a... pour d'Alé c'est pire pour c'est pire que pour tout le monde ce qu'ils ont fait à Elaseldalle donc je... c'est pourquoi je disais à des gens ici au moins qu'ils étaient en train de rire j'ai dit vous allez venir ici on va, f... on va se faire les yeux doux on va se faire les yeux doux. La réalité est là aujourd'hui. Tout le monde, à cause des bandits, des gangsters, si c'était des gens de l'armée, ceux qui avaient au moins la notion de la République, depuis longtemps, la transition là est terminée. Mais un bandit, un gangster, comme on m'a dit, un narco, vous n'êtes là dans la démagogie pour dire c'est ce bandit vaurien là qui va changer le pays. Parce que toi, tu n'aimes pas le président Faconde. Quand on dit on combat. Non, hein, non, non. Vous n'avez rien compris, hein? Vous n'avez rien compris. Moi, je vous ai dit, bilai. si on peut mettre Seloudal à la place de Mamadi, moi, Damaro, je vais applaudir. Bilai. Ça, je vous dis, hein, je le dis entre moi et le bon Dieu. Si c'est Seloudal ces qui doit remplacer Mamadi aujourd'hui, moi, Damaro, je vais applaudir. Mais ceux qui pensent que c'est la haine qui va changer ce pays, continuez. Je ne suis pas UFDGD. J'ai dit après le président Fakonde, moi, mon candidat, c'est Dr Kassoury. Je le dis à qui veut l'entendre. Mon candidat, après le président Fakonde, c'est Dr Kassoury. Mais je dis si c'est nous là doit remplacer Mamadi Doumbouya, moi je suis partant. Si vous avez bien compris ce que je vous ai dit parce que quand, quand tu dis quelque chose c'est pour mal interpréter oh ça ah. donc moi braqueta comment faudra aliñé aliya nyaïe alte Mamadou c'est nous là souya mais c'est le que je préfère, c'est ce que c'est que je je préfère que je préfère que je préfère que je préfère que je préfère que je préfère que je préfère que je que je préfère que je préfère que je préfère que je préfère que que que je préfère que je préfère que la, la gine, bétali la course à faire vingt six ans alors qu'avant que manika déclare massacre amakaye manika ne ferme manika pouvoir retient eh? donc mon ministre a massacré sous cou sous cou te alors maman la amma, la gini kini kini est moins mina mais moi le ou la niailsa d'où le brave la hankele brélu a demandé demandé manika sur si cendre du bras foabie manika cendre du bras foabie manika mojure moabjure du bras la maloya Conte Bolaï, présent le acadienne l'acadienne, l'amalouïa. A masso ka mou bal l'amalouïa. A masso ka Amasoka kono A masakrol l'amalouïa. l'ombali, son kambre bas drogo fré, la luyen ici, a nyakorob ou to kono komande. Al tredouana l'ominal, 5 septembre, al wala don ke mandene, al wala don son kambre balou, al la al ma donc, on doit être unis. Mais tant que les mentalités bidon on a Donc, je vais vous laisser la famille. Le général...